Bonjour les filles, donc aujourd'hui, il est très important que vous sachiez que l'on va parler des lèvres pour 2023. On avait dit que c'était vraiment les prestations qui vont exploser sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, et rien que pour vous, nous vous allez découvrir de 1 pour celles qui ne l'ont pas encore découvert, nos nouveaux pigments lèvres, ça c'est très important. Mais en plus, on va pouvoir vous montrer les mélanges pour de magnifiques pigments rosés. Puisque c'est ce que nous cherchons, mais c'est ce que vous cherchiez également. Donc aujourd'hui, le live, il se présente sur le mélange des couleurs avec nos pigments pour la colorimétrie des lèvres. Voilà les filles. Donc maintenant... Euh, nous avons créé euh, des fiches hyper professionnelles que l'on on va faire tout au long du live pour vous montrer avec ma collègue Justine bien comment mélanger euh, les pigments avec les pourcentages pour obtenir ces magnifiques couleurs. Donc euh, voilà les fiches. j'espère que vous êtes contentes d'être avec moi. Dès que vous êtes avec moi, vous me faites un petit coucou et puis on commencera déjà les mélanges de notre couleur lèvres avec nos, nos nouveaux pigments. Alors, donc je vous présente quand même, voilà notre nouveau pigment qui vient d'arriver, il est arrivé juste avant les congés en fait, hein. je vous l'ai présenté en story alors que je ne pouvais pas mais rien que pour vous je vous l'avais présenté en story et là euh, j'ai bien le droit pendant ce live de pouvoir faire mes beaux mélanges avec ce rose magnifique alors, ce rose, il s'appelle le Peach et c'est avec lui que je vais beaucoup travailler pour mes mélanges de couleurs puisque je veux roser mes couleurs pour obtenir la couleur parfaite pour les lèvres de vos clientes. Donc, le Peach. Alors, dans les mélanges, les filles, je vous fais coucou si vous êtes intéressées par ce live sur les mélanges. Je vous montre bien, donc ma collègue, elle, elle va venir près de moi en fait, hein, pendant que je fais les mélanges. Mais donc l'affiche sera euh, le Raspberry Red, qui est un rouge légèrement avec une pointe d'orange hein, pour bien neutraliser la, la, la couleur. Et on va le mélanger avec le pitch, notre nouveau rose clair. Voilà, ma collègue Justine prend le téléphone, elle vient près de moi. Comme ça, vous êtes en direct et vous allez voir les couleurs de près. Je vous dis, aujourd'hui, je suis sans filtre pour vraiment que vous puissiez voir exactement la couleur hein, euh, sans qu'il y ait voilà, de filtre ou de changement de, de couleur. Donc ici, on est sans filtre, on est bien d'accord alors les filles donc ma collègue Justine, voilà, vient de changer vient de changer le téléphone en plus donc on l'a mis non pas en face mais on l'a mis directement comme ça vraiment vous allez avoir une top qualité pour voir la couleur de nos pigments. Alors j'ai mis mon pitch donc c'est celui euh, de droite dans euh, ma petite cup hein, en silicone. donc là je vais d'abord vous montrer simplement la couleur donc je prends le pitch mets un petit peu dans l'eau comme ça vous allez pouvoir bien voir et alors je vais le dégrader comme ça vous avez bien une idée de ce rose magnifique et de la couleur qu'on obtient à la cicatrisation on va faire de même pour le raspberry red donc okay. voilà je vous montre on voit pas bien là hein, mais on va bien le voir sur la feuille un hein, rouge hein. Un rouge bien peps, parce que nos couleurs sont hyper peps. C'est vraiment de magnifiques couleurs. Après cicatrisation, comme elles retiennent jusqu'à 90% du pigment, en fait, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce que vous obtiendrez à 90% sur les lèvres de vos clientes. On n'est plus du tout avec nos anciens pigments. C'est vrai que vous pouvez obtenir à peu près 50% de la couleur. Ici, on est à 90, soi disant 90% de rétention du pigment. Donc, ce que vous voyez sur la feuille, c'est ce que vous obtenez euh, voilà, en mélangeant avec la couleur des lèvres après cicatrisation donc notre joli rouge bien éclatant et on va simplement tout simplement mélanger les deux alors tout d'abord on va faire un mélange 80% de rouge avec une petite note de rose puisqu'on a 20% de pitch donc petit mélange de couleurs bon euh, j'ai pas je ne sais pas mesurer hein, je fais euh, voilà, c'est pour vous donner qu'on va principalement voilà, mettre du rouge et mettre une petite note, en gros, de peach. Voilà. Une petite note. Là, c'est presque 50-50. Vraiment une toute petite note de rose clair, donc le peach. On mélange les deux. Et nous allons découvrir ensemble la couleur que ça donne. Donc, pour le 80% de rouge, wow, c'est magnifique. On obtient clairement une couleur corail. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi un petit peu, vous, parce qu'on n'a pas tous les mêmes yeux. Qu'est-ce que vous obtenez, vous, comme couleur Donc, voilà, un rouge avec une note de rose clair. Pour moi, on obtient un corail. Alors, ensuite... On va faire un mélange 50-50. Donc, le mélange 50-50, tout simplement, je rajoute un rien de pitch dans ma couleur. Voilà. Et là, on obtient plus ou moins 50 de la couleur. Donc, en fait, on est en train de créer un nuancier de couleurs, hein. En créant les mélanges. Donc, on obtient une couleur corail de nouveau, mais un rien plus rose. Un rien plus rose. Et puis là, on va vraiment partir sur la couleur rose peach au départ, donc à 80%, avec une note de rouge dedans. Donc, je remets un petit peu de pitch. Oh, j'ai prévu de la ressource, les filles, j'ai prévu de la ressource. Donc, avec un rien. Voilà, donc j'ai gardé le reste de pitch. T'adores Anaïs ah mais t'es Anaïs elle adore donc elle adore la couleur corail mais t'es pas prête Anaïs franchement t'es pas prête tu vas voir les couleurs qu'on va obtenir enfin moi je suis très très rose hein. et du coup euh, franchement je suis je suis vous allez voir les, les suivants les mélanges suivants on va plus toucher au rose ça va être encore plus beau enfin c'est subjectif hein parce que du coup on aime on a toutes des couleurs qu'on préfère donc là 80% de pitch, 20%, euh, donc d'une couleur un peu plus foncée, le raspberry red. Hein, je, je précise qu'on est toujours sur le raspberry red. On obtient un rose avec une pointe, une pointe de, de corail, en fait. Hein. Un rose un peu plus foncé que le pitch au naturel. Hein. Donc là, on a le pitch au naturel. On voit qu'on obtient finalement un pitch, mais un rien plus, plus foncé, en fait. Plus foncé vers toujours cette, cette note de corail d'orange de, en fait hein. puisque ben le raspberry red est un rouge orangé on est bien d'accord faites vous les formations euh, pour les dermo lèvres oui bien sûr bien sûr bien sûr et en plus euh, en plus avec passion ça change tout ça change tout avec passion et puis on a enfin moi j'adore les lèvres et je sais Enfin, je ne sais pas si vous voyez dans les, sur les réseaux, là, mais c'est une explosion. Les filles, elles sont à fond. Euh, il y a la neutralisation des lèvres noires, euh, qu'on qu commence seulement à voir ici en Europe. Il y a euh, ben de nouveau voilà, les lèvres, sublimer les lèvres naturelles, donc avec des petites couleurs roses. On va y venir, hein. les petites couleurs roses, vous allez voir. Euh, voilà tout ce qui est corail etc. Moi, je trouve personnellement que c'est soit parfait pour les lèvres qui ont cette tendance un peu orange-brun naturel. Donc là c'est parfait parce qu'on va aller rosir, on va leur donner un petit coup de peps. Et, euh, et les mélanges qu'on vient de faire sont parfaits, parfaits pour les lèvres black, puisqu'elles ont besoin d'oranger pour neutraliser leur noir en fait, leur brun contenu dans les lèvres. Alors nous on est situé, euh, donc euh, il y a Mandine hein, qui me dit euh, Vous êtes situé où On est situé au Luxembourg, mais euh, voilà on a déjà fait en fait euh, des formations en ligne. Voilà, il est, il est possible de, de voir avec moi une formation en ligne. Alors, c'est vrai que c'est pas pareil que le présentiel, les filles. Je vais jamais vous dire le contraire. Et je, je prône vraiment le présentiel pour la DERMO. Mais euh, voilà, si vous avez des notions, en fait, si vous êtes dans un perfectionnement, il est possible de le faire en ligne. Si vous êtes débutante, je suis désolée, mais moi, c'est subjectif de nouveau. En tout cas, moi, je ne me sens pas les compétences pour former une débutante en ligne. Mais si on est dans un perfectionnement ou des personnes qui ont déjà touché à la DERMO, alors je suis d'accord. Voilà, les filles. On continue. Allez, couleur suivante. Donc là, ma collègue a bien fait le récap de ces couleurs fantastiques sur les corailles. Voilà. Allez, on passe au rose, rose, rose, rose, rose foncé, rose clair, bois de rose, rose framboise, les plus beaux rouges à lèvres rosés. Donc là, on est parti sur le dip rose qui existait déjà, qui va être mélangé avec le peach. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Alors, je mets les autres couleurs de côté. Neutraliseur, mon ras de Et je pars sur le rouge. Alors, le pitch, vous l'avez déjà vu. Je vais simplement faire le diprose devant vous. Voilà, comme ça, je ne vous fais pas perdre votre temps midi, les filles alors, du coup, regardez ce deep Rose, Il est fantastique. Pour moi, c'est un... Après, de nouveau, c'est subjectif, mais pour moi, c'est un... un espèce de... de fuchsia bois de rose. Là, il est... Imaginez les mélanges qu'on peut faire avec ça. Est-ce que vous aimez Vous aimez cette couleur, les filles si je pouvais entendre, oui, ce serait super. Et on va le mélanger, Imaginez cette couleur avec le peach. Allez, je vous refais un petit, un petit dégradé de peach. Ouh. Alors, on va commencer par 80% de, je prose avec 20% de peach. Allez, on est parti. Alors voilà, donc là j'ai mis au fond Je ne sais pas si vous voyez dans mon petit turbillon On ne voit rien, hein. c'est compliqué Je mélange en tout cas avec une note de Oh là là là, là. Oh là là les filles, les filles C'est trop beau J'aime bien ce que je découvre en même temps J'ai déjà fait un peu les mélanges hein, mais, euh... mais je découvre quand même en partie avec vous Oh là là Mais quelle couleur Vous la voulez pas celle-là sur vos lèvres Regardez-moi ça comment C'est trop trop trop joli c'est très, très beau. Hein C'est très, très beau. Ça donne encore une petite note rosée à notre diprose. J'adore. On fait un petit 50-50. Allez, un petit 50-50. Donc là, je rajoute simplement dans, dans mes 80% de diprose. Ben, de quoi obtenir 50%. Voilà. De nouveau approximatif. Plus ou moins. Hein, pour créer un beau nuancier on peut faire 30%. Euh, que je calcule bien 30-70 hein, en France, 70 quoi. On peut faire 70-30 du coup. On peut, on peut vraiment euh, voilà, obtenir tout un nuancier de couleurs en fait avec ces couleurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Regardez-la, -là. regardez cette couleur. Regardez ce rose, les filles. Magnifique, un rien plus clair. Et là, on va obtenir un pitch avec une note de deep rose. Donc, 80%. Voilà, j'ai mis 80% de pitch avec vraiment une petite note de deep rose, hein, pour ramener une certaine intensité. Parce que le pitch tout seul, il s'utilise vraiment que sur les lèvres claires. Hein. Donc, le mélanger voilà, au deep rose, ben, permet de travailler même des roses sur les lèvres, euh, les lèvres moyennes ou les lèvres foncées sans utiliser forcément le deep rose tout seul qui est quand même fort foncé. Voilà, voilà, voilà, super. On le dégrade. Mais quelle rose, quelle rose magnifique. On est vraiment là dans un, dans un rose tellement naturel. Tellement naturel. Alors, vous aimez les filles Le mélange du dipro, c'est le peach. Voilà, tous ces roses... Ces roses magnifiques. Bonjour les studios by Sandra. Bonjour Anaïs. Bonjour l'instant bien-être. Bonjour tout le monde. Voilà, on a donc fait nos mélanges de roses. Rose fichia, bois de rose, rose framboise, euh, rose ben, pitch, hein, vraiment clair. Mais là, on est clairement, purement dans les effets roses. Alors, les filles, pour celles qui sont vraiment très très intéressées, on va partir sur la neutralisation des lèvres. Donc là, on a obtenu un sacré nuancier pour les lèvres, je vais dire, blanches, c'est-à-dire des lèvres aussi bien rose clair, que rose foncé qu'avec cette tendance un peu rouge, etc., les lèvres un peu brunes... Voilà, qui n'ont pas besoin forcément de neutralisation, mais juste de raviver la couleur ou de changer ou de modifier à rien la couleur pour sublimer la beauté naturelle. Donc on est parti sur le Raspberry Red dans un premier temps avec le Peach, qui nous donne voilà, cet effet un peu rouge-rosé. Et puis on est parti sur le Deep Rose avec le Peach, qui nous donne vraiment des lèvres rosées, foncées, bois de rose, framboise, etc. Et là on est parti sur la neutralisation de couleurs. Qu'est-ce que c'est la neutralisation de couleurs Alors tout simplement, c'est maintenant, il est possible, grâce, pas grâce à moi, mais grâce à des personnes qui ont travaillé sur la neutralisation, de euh, tout simplement travailler sur les lèvres noires, qu'elles soient foncées ou claires. Parce que voilà, en colorimétrie, on sait que le noir, en tout cas le brun, peut être atténué et peut être rosé. En plus la muqueuse des lèvres qui est quand même. À base de sang, donc, qui est quand même une, à base de peau, donc qui est quand même un tissu rosé, peut être neutralisé puisque c'est seulement finalement la première couche des lèvres noires qui a cette tendance un peu brune pour se protéger du soleil. Hein. C'est la nature qui est bien faite, mais on peut tout simplement neutraliser cette première fine couche un peu brunâtre en y mettant tout simplement du orange. Et pour ça, nous avons le scarlet qui s'utilise aussi bien sur les lèvres que sur les sourcils qui ont besoin de neutraliser leurs effets un peu noirs, grisonnants, bleutés. Voilà, alors on est parti, le scarlet, vous allez comprendre pourquoi il neutralise, parce que c'est un euh, pur, pur orangé. Alors, je l'ai, alors, je l'ai juste ici, mon petit scarlet. Voilà, donc vous ne voyez pas bien, mais je vais vous faire, voilà, on est vraiment dans un pur orangé. C'est un pigment de neutralisation. Voilà. Alors, imaginez-le mélanger au pitch. Je refais ma petite popote, parce que là, j'ai créé mes mélanges. Mm -hmm. J'ai plus de pitch. Et là, il y a du direct. Je vais chercher un petit pitch, les filles. Je cours, les veuves, j'y vais. et tout alors on reprend mon petit consommable je vous mets le vrai pitch tout seul voilà on le dégrade donc rose éclair hein? scarlet pigment de neutralisation donc quand vous avez tout simplement une lèvre à tendance brune même sur des lèvres je vais dire euh, blanche, donc rosée naturellement euh, sur des femmes blanches, vous pouvez avoir cet effet brun, c'est parfois même euh, dû à un masque de grossesse ou des taches en fait de ses naissances. à ce moment-là, simplement en mettant du rose, vous n'arriverez pas à neutraliser ces taches sur la lèvre ou ces lèvres légèrement brunâtres ou les lèvres du noir qui sont légèrement brunâtres et vous allez venir créer si l'intensité n'est pas trop grande de, de, de ces taches brunes ou de ces, de ces lèvres brunes, vous pouvez directement faire une dermo en mélangeant le pigment de neutralisation avec les lèvres peach. Donc, le rose éclair. Alors, on fait notre petite popote. D'abord, donc 80%, donc quand les lèvres sont très foncées, très brunes, là, à ce moment-là, on va faire un mélange à 80% de Scarlett puisqu'il faut venir vraiment fort neutraliser la couleur et mettre une touche de rosé déjà pour avoir cet effet un peu rosé sans, sans trop les oranger donc vous obtenez un mélange mais qui a déjà un petit peu cette touche de rosé ensuite sur des lèvres moyennes ou avec des petites taches on va faire un mélange de 50-50 donc On va venir avec vraiment un mélange 50-50. Là, on voit très bien le rose et le côté orangé pour neutraliser cette petite tache brune ou cette lèvre légèrement brunâtre. Et puis, si vraiment il n'y a que quelques taches brunes et que vous voulez déjà travailler sur une lèvre qui est plus ou moins claire et qui a besoin voilà, de d'un rose mais qui a besoin d'un rien de neutralisation. On sera sur 80 de rose clair avec 20 Voilà, avec 20 de scarlet pour venir quand même neutraliser ce côté brun marronné en fait ou une lèvre marronnée qui dit non mais moi je veux que une lèvre rosée, je rêve d'une lèvre rosée, mais pas de problème. On va vous obtenir ce que vous voulez grâce à la neutralisation de couleurs. Voilà, donc là, on est dans un pitch avec un rien de dedans. Voilà, ça, c'est pour la partie neutralisation. C'est très, très intéressant, les filles. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes là-dessus. Et la colorimétrie, on sait que c'est euh, l'une des clés essentielles pour la réussite de votre pigmentation. Sans colorimétrie, vous, allez, vous, vous ne savez pas ce qui se passe, en fait. Et quand on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait même pas l'expliquer à la cliente. Et on fait les choses approximativement et on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Donc, les clés d'une bonne formation, c'est vraiment de, de comprendre les essentiels, de comprendre pourquoi vous faites ça et à quel moment. Et qu'est-ce qui se passe dans la peau On est bien d'accord. Hein et alors, parce que là, on a parlé de rose clair. Donc, on a parlé du pitch qui est neutralisé par le scarlet. Mais si vous avez une lèvre qui est brune, mais plutôt à tendance foncée, ben là, on aura besoin du deep rose. Parce qu'on sait qu'on ne sait pas éclaircir vraiment une lèvre. Si vous avez une lèvre foncée, un rose foncé... Si vous venez mettre du pitch dedans, vous allez avoir, pareil, en colorimétrie, le clair, on ne sait pas éclaircir, voilà, on, ne sait pas éclaircir on sait neutraliser. Il faut vraiment garder la, à l'esprit ça. Donc si vous avez une lèvre avec des contours bruns, par exemple une lèvre de noir avec des contours bruns, et qu'à l'intérieur, ce n'est pas du clair, ben, à ce moment-là, on va devoir partir avec un piment foncé puisqu'on ne sait pas éclaircir cette lèvre. Donc là, on peut mélanger les trois couleurs. Donc, venir toujours neutraliser le brun et puis obtenir la juste couleur pour votre cliente. Un petit mélange comme ça, 33, 33, 33, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, autrement dit, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on le tient. Donc là, si je remets celui-là. Donc là, j'ai mélangé le Deep Rose et le Peach à 50%. Je rajoute mon pigment de neutralisation un tiers de pigment de neutralisation. Et j'obtiens une couleur. Ben voilà, un rose comme on l'a vu tout à l'heure. Mais avec cet effet. Légèrement orangé. Et à la cicatrisation, en fait, le orangé va être absorbé par le brun. Donc en fait, il ne va ressortir que le rosé. Ça, c'est la colorimétrie, hein en fait, face, face au brun, qu'est-ce qui va attirer le brun Qu'est-ce qui va pouvoir neutraliser le brun ben, C'est l'orange. Voilà, on obtient un magnifique couleur. Alors, je tiens à préciser aussi que dans le dip, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a, euh, il y a des grains dorés dedans, en fait, des microparticules hein, qui donnent un effet irisé. Et ça, c'est pour apporter de la brillance, en fait, sur vos lèvres, même à la cicatrisation va pas avoir un, obtenir un effet euh, scintillant c'est pas ça mais on va avoir une couleur qui aura cet effet éclatant et légèrement brillant voilà c'est ça qui différencie aussi ce pigment je trouve qu'il est assez incroyable donc euh, voilà les filles vous avez euh, vraiment voilà de quoi faire je vais les mettre sur la table comme ça ma collègue pour faire un petit récap repasser un petit peu tout le nuancier de couleurs que l'on a fait en direct et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a intéressé beaucoup. <rire> Je donne mon avis. <rire> J'adore. Je trouve que du coup, avec nos quatre pigments, on peut obtenir toutes les couleurs dont on a besoin. Donc, euh, n'hésitez pas. Le kit découverte, il est à 54,90 euros pour obtenir toutes les couleurs normales sans la neutralisation. Donc, vous obtenez le peach, le scarlet... Euh, non, pardon, justement, pas le scarlet. Le peach, le deep rose et le raspberry red. Voilà les filles, est-ce que vous avez des questions Est-ce que c'est le moment. De toute façon, même si vous êtes en replay, mettez-nous des messages en dessous euh, du direct, puisque j'y répondrai euh, avec plaisir. Voilà, je vous remercie. J'en remercie Justine aussi d'avoir pris du temps pour ce direct. Et je vous souhaite une très belle, un très bon début de semaine.